En suivant ce parcours diplômant Segos, vous obtiendrez trois bénéfices. Un diplôme, bien sûr, mais surtout un métier et la réussite d'un projet achat. Un diplôme. Et oui, en France, on a aussi besoin de ce précieux document pour être reconnu. Vous l'aurez, puisque Ségos a fait enregistrer ce parcours au RNCP, le Répertoire National des Certifications Professionnelles. Il valide votre capacité à piloter tout ou partie des achats d'une entreprise, publique ou privée. Un métier ensuite. Sego, c'est un organisme de formation professionnelle, pour des professionnels, par des professionnels. Nous ne formons que des pros comme vous, pas d'étudiants de 20 ans. Et les 10 intervenants sont tous des praticiens du métier, pas des profs. Débutants ou avec de l'expérience en achat, nous reprendrons tout depuis le début. Pour autant, très vite, nous aborderons les sujets porteurs en achat actuellement, comme les achats responsables, c'est à dire la RSE appliquée aux achats, les achats 4.0, c'est à dire le numérique aux achats par les achats, la gestion du risque fournisseur, etc. Un projet achat réussi, non seulement vous aurez donc un métier et un diplôme que vous placerez immédiatement dans votre CV, mais vous ajouterez aussi l'intitulé du mémoire professionnel dont vous serez fier. C'est la réussite d'un projet professionnel achat que vous avez mené pendant le cursus de formation. Projet, lui aussi, validé par un jury de professionnels achat. Vous démontrez ainsi votre expertise achat et votre autonomie managériale. A bientôt, j'espère, pour faire reconnaître votre métier de responsable achat.